Hello ma pixie j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo C'est le premier vlog à Tokyo Disneyland Et autant vous dire que j'ai hâte d'y être Puisque si vous avez suivi mes aventures sur Instagram Vous le savez forcément Mais euh, mes aventures à Tokyo ont été une véritable galère Mon téléphone m'a lâché, ma carte bleue m'a lâché Enfin bref, j'ai morflé Et donc je suis très très heureuse Aujourd'hui de partir à Tokyo Disneyland De découvrir ce parc que je n'ai pas encore fait Donc aujourd'hui je suis dans Disney World de Winnie l'ourson Version avec une veste parce que j'ai il est donc 9h15 et je pars bien après l'ouverture du parc je sais qu'il ne faut pas faire ça et je vous le déconseille très fortement mais je vous en parlerai dans la vidéo organisation mais en fait ça fait 4 jours que je dors très très mal donc j'ai préféré dormir, me reposer pour vraiment profiter de ce jour de parc allez on y va j'ai la poisse c'est quand même un truc de ouf, hein. je sais que vous vous rendez pas compte <rire> Mais en fait là ce qui vient de se passer c'est que j'étais en route pour aller à Tokyo Disneyland Qui est à 20 minutes à pied de mon hôtel quand même, donc il faut prendre marché Je passe devant Tokyo Disney Sea et je me dis euh, Bah il faudrait peut-être que je regarde le GPS pour voir où est-ce que j'en suis, combien de temps il me reste à marcher et tout Et en fait je me rends compte de quoi, j'ai oublié mon pocket wifi à l'hôtel C'est à dire qu'en fait j'avais pas de wifi pour la journée, bon je, au départ je me dis bon, tant pis, flemme, je fais pas le chemin dans le sens inverse, et en fait j'ai oublié, mais aujourd'hui je vois une montre de la PC Army euh, sur le parc, donc en fait je suis obligée d'avoir internet puisque mon téléphone ne marche pas, donc euh, bon bah écoutez, je suis en route pour retourner à mon hôtel, youhou, cette journée commence très très bien <musique> donc sur le parking euh, du parc tokyo disneyland il est 10h15 10h20 donc le parc est ouvert depuis un certain moment et mon objectif premier là c'est d'aller prendre un fast pass pour l'attraction de monstres et compagnie puisque c'est une attraction qui est hyper appréciée ici là il y a plus d'une heure d'attente à l'heure où je vous parle et les fast pass dispo d'après l'application sont dispo de 17h40 à 18h40 donc on va croiser les doigts pour que j'en ai un et après direction haunted mansion holiday que je n'ai jamais fait et c'est un rêve pour moi j'ai trop droit de hâte de l'avoir Bienvenue à Monstropolis la Pixie Amie c'est donc l'une des rares attractions qui sont exclusives à ce parc et on va donc aller choper un passe-passe pour cette attraction parce que je ne veux pas la manquer Ah ouais 8h20, 18h25, 19h25 Bon bah c'est parti hein. wow <rire> Génial J'adore Et donc voici mon ticket fast-pass Comme vous pouvez le voir ici c'est son format papier Bon mon fast-pass pour 18h30 Est récupéré, maintenant je suis prête à aller à Fantasyland puisque c'est là que se trouve Haunted Mansion Voici donc Le château de Tokyo Disneyland, comme vous pouvez le voir, c'est le même à peu près quoi le Disney World. Il est un peu plus foncé niveau couleur, mais en dehors de ça, c'est le même. Là à droite, on a Small World, magnifique, magnifique. En face, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très joli. Et nous, nous allons donc à gauche. Découvrir haunted Mansion puisque comme je vous l'expliquais dans ma vidéo sur les secrets des haunted Mansion à travers le monde Il se trouve que au Japon les esprits ne sont pas forcément quelque chose de mauvais ou négatif, c'est pour tout ça qu'il se trouve à Fantasyland Et il est en version Jack première fois que je le fais j'ai trois. Il euh, y a du people là par contre hein. raconte parce que c'est vraiment beaucoup trop drôle vous voyez la carte là que j'ai pris je pensais que c'était de l'anglais mais en fait non c'est de l'hindou donc ça fait que je comprends rien à ce que j'ai pris c'est génial j'ai plus qu'à me débrouiller avec ça je crois qu'il n'y avait pas d'anglais en fait ce que je dois admettre c'est que le débit est très très très bon c'est impressionnant il y avait une queue énorme jusqu'à dehors il y avait marqué 25 minutes j'y croyais pas et en fait j'ai même pas le temps de vous prendre des photos tellement la queue va vite en fait c'est vraiment cool Coloré, très sympa, les musiques changent, honnêtement on dirait deux attractions complètement différentes, je trouve ça assez impressionnant, alors est-ce que je voudrais faire cette version en France, parce que je vous vois venir dans les commentaires, la réponse est, je suis un peu mitigée, dans le sens où j'adore l'attraction, je la trouve géniale, maintenant c'est vrai que nous on a une trame qui est très spécifique, donc est-ce que j'ai envie que ce soit complètement transformé, je ne sais pas, mais en fait je trouve que l'idée d'avoir deux versions d'Hunt Mansion pour redécouvrir l'attraction en hiver, c'est plutôt pas si mal que ça en fait donc je ne sais pas, je suis mitigée Maintenant je ne sais plus trop quoi faire Je pense que je vais tenter d'aller à la loterie Puisque ici si vous voulez voir les spectacles Si vous voulez être bien placé etc Il y a certaines choses qui peuvent ne se faire qu'avec la loterie Donc je vais tenter ma chance Mais bon vu la chance que j'ai en ce moment à mon avis c'est mort hein. Mais bon on peut toujours essayer Et euh, cette loterie se trouve à Toulon-Roland Holland Hall pour tenter euh, la billetterie. Vous voyez là on peut faire célébration au Tokyo Disneyland et One Man's Dream 2. Essayons. Je comprends rien, c'est génial. Ah Là, voilà, donc total 1, ok. Est-ce que je vais avoir de la chance ou pas Super j'ai pas gagné <rire> Je mets mon ticket ici Je m'attends à la musique de ratage, hein, sachez-le. Je crois que j'ai perdu. C'est ça, j'ai perdu en japonais. Bon, bah tant pis, voilà. Franchement, je vous dis la vérité, la fixe Je m'y attendais, mais à 1000 km à l'heure. Je savais que ça n'allait pas réussir. Et bah ben voilà, j'ai raté. Donc, un, ce premier jour, c'est un fail. La bonne nouvelle, c'est que le show, vous pouvez le voir, pas au premier rang mais vous pouvez le voir et euh, pour One Man's Dream apparemment vous pouvez faire la queue euh, pour pouvoir quand même le voir. Ce que je vais tenter de faire là c'est de retourner à Fantasyland. J'ai très envie de tester le Small World local et après on ira à Twinton. La Pixie Army, il faut que je vous raconte, je viens d'avoir une interaction ultra magique avec une cast member japonaise. En fait, elle m'a vu euh, faire des plans devant le popcorn bucket et donc du coup, elle m'a demandé si j'avais des questions et tout. Elle m'a offert ce petit médaillon pour fêter les 35 ans du parc. Elle m'a offert un petit badge, first visit avec mon nom dessus. Et surtout, elle m'a offert un ticket euh, pour avoir un popcorn gratuit. Donc c'est trop mignon, je suis trop contente. Regardez-moi cette décoration intérieure, absolument magnifique. J'adore l'immersion, sublime, vraiment sublime, les couleurs, waouh Qui était absolument incroyable. Donc, à partir de maintenant, c'est ma version préférée. Les, les personnages Disney sont actualisés, sont très récents, ils sont magnifiques. La file d'attente est incroyable, il y a plein de détails, il y a plein de couleurs. C'est vraiment l'esprit de Smover. Avec les célébrations des 35 ans, vous avez des figurines euh, dorées qui sont cachées tout au long du parc. Et euh, ça peut faire un jeu assez sympa de toutes les retrouver. Vous les avez sur le plan. Et donc, là, il y en a une à Fantasyland. Je vais vous montrer. toujours dans Fantasyland et on s'apprête à passer à Toontown qui est donc l'espace euh, des Toons. <rire> voilà, c'est un peu le même quartier qu'en Californie mais je veux le voir de mes propres yeux donc on y va. Donc nous voici donc arrivés à Toontown la Pixie Army qui est bien blindée de monde. Dans les réalité il y a plein de pour faire de jolies photos. Et c'est ouais c'est à peu près le même espace qu'en Californie hein. un peu plus grand j'ai l'impression. Pour la parade euh, je suis juste en face du château et comme vous pouvez le voir donc il est 14h et quelques et les gens sont déjà assis proprement pour attendre la parade ça change de Disneyland de Paris hein. aller du côté euh, de Snow White Grotto J'adore cet endroit, je ne l'ai pas encore fait Mais on y va D'attendre pour le spectacle Let's Party Gras qui est un nouveau spectacle disponible à Tokyo Disneyland euh, qui se trouve juste à côté de Pirates des Caraïbes. <musique> Enfin, je vous dis que je suis maudite les gars genre on a commencé à regarder un show euh, qui était un nouveau show sur euh, Mardi Gras et bah euh, la pluie a commencé à tomber mais vraiment très très légèrement hein. et euh, ils ont annulé le spectacle donc euh, on a vu les deux premières danses là que je vous ai montré et puis bah après que dalle donc là du coup le plan c'est je vais chercher à manger je vais prendre un petit hot dog euh, dans une espèce de crêpe dans un espèce de falafel et après j'irai refaire l'attraction monstre et compagnie C'est bien l'heure de manger mon hot dog ultra typique japonais. Alors vous allez rien voir, on est dans le noir. Voilà comment ça se présente et il y a du fromage à l'intérieur. Ouais c'est une saucisse quoi. Ça va, ça se mange. Quoi En arrière du poisson. D'épices de poivre. Ouais il y a du poivre. Ça va, ça va, ça va aller. Vous connaissez mon amour pour Monstres et compagnie, et bien c'est parti pour aller faire l'attraction Monster Inks, ride, go. ride and go sick. J'ai hâte, we scare because we care. Konnichiwa. Bye <rire> bye. Oh, Regardez-moi cette thématisation, j'ai l'impression d'être dans le film. J'adore, j'adore, j'adore, j'adore. Heheheheheh... Uh студ there. Heheheheh.... Absolument génial, franchement, j'ai adoré. adoré. Ouais, j'ai kiffé, c'était trop bien, les effets étaient fous et tout. Je veux la même attraction. Tu dans mes premiers wagons plutôt vers la fin euh, Deuxième, oui. troisième, trois. moi j'étais vers la fin c'est moins bien parce que du coup, les, les, les animations tu dois les éclairer ouais. et en général les animations sont déjà, ouais, elles déjà avant créées. que tu les éclaires c'est peu triste ouais mais honnêtement elle est vraiment très très bien faite je l'aime beaucoup cette attraction je suis contente d'avoir pu la faire et je pense que je la ferai d'ici ouais. la fin ses ouais. séjour et donc du coup Nini a gardé la place ouais. Et... Ouais, c'est vrai on a un très joli angle et là du coup c'est la maîtrise électrique à parade mmh. c'est ça voilà Donc on euh... commence dans... même pas euh, 8 minutes voilà, J merci à Nini pour la jolie place J'attends ce que nous avons fait à peine pour cette magnifique attraction. Retour sur Main Street, World of Bazaar, pour découvrir la projection finale sur le château. thématisé à la fois sur les personnages Disney et sur les attractions de Tokyo Disneyland il n'y a pas de trame particulière et c'est un truc que je reproche un petit peu maintenant il faut quand même reconnaître que c'est bien mieux que notre Disney Illumination vous savez que j'aime pas ce spectacle, Donc voilà comme vous avez pu voir j'ai pas fait énormément de choses dans la journée il euh, y a eu pas mal d'attentes en fait pour pouvoir avoir une bonne place pour la parade euh, j'ai pas attendu plus que ça mais je vous ai également filmé d'autres vidéos Ce qui explique que vous avez pas vu grand chose Je vous ai notamment fait une vidéo personnage Donc vous découvrirez ça prochainement euh, J'espère que ce premier vlog vous aura plu Je vous avoue que je me rends pas trop compte du résultat final Demain ce sera Tokyo Disney Sea euh, Que je découvrirai pour la prochaine fois Donc euh, j'ai vraiment hâte de vous emmener avec moi dans ces nouvelles aventures Et sur ce la Pixie Army J'espère que ce vlog vous a plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel a été votre moment préféré Et en attendant la prochaine vidéo Prenez soin de vous, je vous aime Bisous bisous bisous